aujourd'hui on va parler de pouce-boules, ou comme on dit en anglais des seed balls. Alors ce sont des petites boulettes, des petites boulettes qui contiennent des graines. Il y a beaucoup de graines, il y a 10-15 graines là-dedans, il y a du compost, il y a de l'argile, et ça sert surtout à faire du reboisement. Mais ça peut servir aussi en jardinage, ça peut aussi servir pour faire des jeux, les enfants peuvent jouer avec ça, apprendre à jardiner. Vous pouvez aussi, il y a beaucoup de gens qui les utilisent pour... Euh, planter des fleurs pour les papillons, les abeilles, mais ce qui va nous intéresser beaucoup aujourd'hui, c'est la possibilité d'utiliser ça pour lutter contre la famine, tenter des récoltes pour faire de la nourriture, pour cultiver de la nourriture. Ça a déjà été essayé dans à peu près 3000 fermes en, en, en Afrique, ça a été essayé sur 3000 fermes en Afrique, les gens ont obtenu de très bons résultats. Mais ils n'ont pas d'outils pour fabriquer ça. Ils ont un outil, mais ce n'est pas très pratique, c'est une espèce de moule, c'est un peu lourd. Donc moi, ce que j'ai travaillé depuis plusieurs années, c'est essayer de trouver un moyen très, très simple, le plus simple possible pour euh, fabriquer des pouce-boules, fabriquer des cibales. C'est très simple, fabriquer des pouce-boules. on peut simplement les rouler à la main, mais c'est long. On va en fabriquer seulement quelques centaines par jour, puis franchement, rouler, ce n'est pas très intéressant. Euh, il y a d'autres procédés avec des gros barils qu'on fait tourner. Et c'est un gros baril, puis ça peut, peut faire entre 10 et 20 000 par jour, mais c'est du gros équipement. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'avec du tout petit équipement, qui coûte vraiment pas cher, on peut faire la même quantité de, de six balles par jour. Alors, j'ai essayé pendant plusieurs années de faire toutes sortes de produits pour faire des pouces boules. Alors, c'est allé euh, faire un moule comme ça. Ça marche assez bien, mais si on veut le produire industriellement, ça coûte très cher. Et euh, je fais ça ici. Ça ici, ça marche relativement bien. On est sur la bonne voie. Mais encore une fois, ça coûte assez cher et ça ne marche pas parfaitement. Euh, j'ai fait toutes sortes d'essais, toutes sortes de machins Je ne montre pas tout parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Il y a même eu des, des machines, j'ai même fait des machines et du truc en bois qui ne marche pas très bien parce que ça frotte. Mais les, les deux derniers, les derniers résultats que j'ai est parce que ça fonctionne bien, c'est ces outils-là. Ces trois outils-là fonctionnent sur le même principe et ça, j'aime beaucoup parce que c'est un produit qu'on pourrait faire pour les écoles, pour les enfants. Ça, c'est un produit plus solide. Évidemment, on pourrait faire plusieurs... Euh, donc, on va vous montrer comment ça marche, les outils, pourquoi ça fonctionne. On va commencer par prendre un mélange d'argile, de compost avec un petit peu de poivre de cayenne. Le poivre de cayenne sert à évoigner les insectes, les fourmis, tout ça. On va mélanger ça avec des semences. Ensuite, on va prendre ce mélange, on va tout bien mélanger, on va ajouter de l'eau. On va ajouter de l'eau graduellement, petit à petit. C'est très facile d'ajouter de, trop d'eau, puisque ça touche surtout comme une bouillie qu'on veut, c'est obtenir une pâte qu'on va pouvoir pétrir. C'est important de pétrir pour que l'argile colle vraiment toute la pâte. Après avoir bien pétri ce mélanger, on va l'aplatir. On peut utiliser simplement une spatule pour l'aplatir. Euh, on peut aussi prendre un rouleau à pâte, mais ce n'est pas obligatoire. Je vais me servir d'une petite tige en bois pour euh, faire une plaque carrée et en même temps mesurer ma hauteur. Une fois que j'ai ma plaque bien carrée, je vais découper, je vais prendre mes outils, je vais faire une première trace. Je ne vais pas essayer de couper entièrement l'argile complètement au travers. Je vais faire mes traces. Après ça, je vais repasser sur les traces, je vais mouiller un petit peu l'argile la, pour que l'outil glisse bien. Et je vais couper mes bandes d'argile. Ce qui est important de savoir ici, le truc, en fait, pourquoi on utilise cet outil-là au lieu d'utiliser un couteau, c'est que l'outil est assez large et il va laisser un espace entre les bandes d'argile. Si on ne laissait pas cet espace, on ferait la deuxième coupe. Tout, tout collerait ensemble. On a beaucoup de difficultés à faire des boulettes On va prendre de la poudre. C'est simplement de l'argile et du compost très sec. On va saupoudrer toutes nos bandelettes pour euh, empêcher de coller avant de le redécouper en cubes. Maintenant que vous avez les bandelettes bien saupoudrées, donc ça colle plus tellement. Donc on n'a pas besoin de faire très attention. On a juste besoin de couper des, des petits carrés, ce qui est assez facile à voir à l'œil. Maintenant que tous les carrés sont coupés, je vais les envoyer dans la bassine. Il n'y a pas besoin de faire très attention, ça, ça ne va plus coller ensemble. On va simplement les faire tourner dans la bassine, ce qui va arrondir nos petits cubes. Euh, en théorie, on n'a pas besoin d'arrondir, mais en arrondissant, ça donne une boulette qui, quand on les met dans un sac, ça fait beaucoup moins de poussière que si on avait des cubes. Les cubes, ça se casserait, tandis que des boulettes, ben, ça, ça résiste qu'on a bien fait rouler nos, nos, nos petits cubes, c'est le but des boulettes. Il suffit de les faire sécher pendant une nuit pour une, une seed ball prête à, à planter. Ceci est une nouvelle manière de faire des seed ball qui n'existent pas alors. C'est une invention complètement nouvelle et qui va permettre à plein de gens sur la planète de travailler à faire de l'agriculture la biologique, travailler à améliorer l'écologie. Et je suis très fier de vous l'avoir présenté. Je m'appelle Sylvain Picard. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur site-de-globe.com. et je vous souhaite un bon jardinage.